Le Launchpad MINI MK3 est équipé de pads RVB. C'est un moyen très simple de se repérer dans votre session Ableton Live. La couleur sur les pads sera toujours assortie à la couleur des clips de votre session. Avec sa taille compacte, le Launchpad MINI est un super outil à avoir dans votre configuration. Personnellement, j'aime avoir ma batterie en bleu, ma basse en turquoise et mes samples en orange. Ce qui est génial, c'est que si je prends quelque chose de nouveau, et si je le mets dans un nouveau clip, il sera ensuite automatiquement ajouté sur le Launchpad. Trop facile